Aveugle, borgne ou voyant Qui est en face de vous C'est important parfois de se poser la question qui est véritablement en face de vous Très souvent dans des coaching one-to-one, -one, je vois la difficulté des personnes à être en relation et ils viennent vraiment me voir pour dire comment faire pour avoir des relations apaisées. Mais la question c'est déjà qui est en face de vous Avec qui vous avez envie d'avoir une relation apaisée et équilibrée Peut-être que ça ne peut pas être possible avec tout le monde voilà et que ça peut être juste possible avec des personnes qui sont en phase avec vous c'est-à-dire les personnes qui vous voient les personnes qui mesurent la qualité de votre travail les personnes qui mesurent la qualité de votre personne la personne elle vous voit pleinement elle voit vos qualités et ce genre de personnes généralement sont en lien avec vous dans un lien de gratitude de joie et de partage et puis parfois vous avez des personnes en réalité qui sont des bornes la personne elle vous voit à moitié c'est-à-dire que parfois la personne vous dit, ah, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, extraordinaire, vous êtes génial. Et puis euh, la minute d'après, la journée d'après, c'est en fait, euh, <rire> ça ne va pas du tout. La personne vous critique, ça ne va pas, vous n'êtes pas assez, euh, ce que vous faites n'est jamais assez. Donc la personne, elle vous voit à moitié. La personne est à la fois dans les compliments, mais à la fois dans des jugements. Donc vous voyez bien que la personne en face de vous ne vous voit pas vraiment, ne vous accueille pas vraiment. Moi, j'apporte ça les borgnes. Et puis, il y a les aveugles. Les aveugles, ce sont des personnes qui ne vous voient pas du tout, du tout, du tout. C'est des personnes qui vous jugent gratuitement, qui vous jugent à tort, et qui ne voient pas du tout la, la qualité de vos intentions, la, la quali votre qualité de cœur. Et vous voyez vraiment qu'avec ces personnes-là, c'est très, très, très compliqué. La personne ne vous voit pas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des moments où c'est important de se poser des questions, et de s'arrêter de se dire, mais qui est en face de moi en fait? J'ai envie d'avoir une belle relation, mais qui est en face de moi Donc faites passer les filtres. En sachant une chose, en fait, c'est d'une certaine façon, ça nous demande d'accepter de voir. Parce que parfois, on a un tel désir d'être en relation avec quelqu'un. Il, euh, il y a des personnes qu'on aime parce qu'on se dit « Ah, j'adore être avec cette personne-là ». Mais c'est très difficile, ô combien je comprends, ce que vous pouvez ressentir, c'est quand on aime des personnes qui ne, qui ne sont pas intéressées par nous-mêmes, en fait. Vous aimez une personne qui ne s'intéresse pas à vous, ça fait très mal. Mais c'est important de voir qui est en face de vous, vous voyez donc on peut dire, ah, j'ai envie d'être en lien avec cette personne, mais la question c'est, ok, le lien c'est vraiment une rencontre de cœur à cœur, une rencontre. Mais est-ce que cette rencontre, elle se fait vraiment Est-ce que cette rencontre, elle est vraiment possible Donc je vous invite à un moment donné aussi de vous poser et d'accepter de voir qui est en face de vous en réalité. Si vous ressentez un quac dans une relation, la question c'est juste... Qui est en face de vous en réalité Est-ce que c'est une personne qui vous voit et qui a le cœur ouvert Est-ce que c'est quelqu'un qui est un, un borgne et qui a le cœur à moitié ouvert Vous vous intéressez mais pas tellement la personne Ou est-ce que vous avez en face de vous un aveugle et la personne, elle vit son monde, elle n'a rien à foutre de vous en fait Elle vit sa vie, elle n'en a rien à foutre de vous. Donc, voyez bien dans quel cas. Ça ne veut pas dire forcément que la personne a de la méchanceté ou autre, mais la personne peut aussi tout simplement... Se désintéresser de votre personne complètement. Ou la personne ne voit pas que vous valez la peine. Que vous êtes une personne qui en vaille vraiment la peine. Là, vous êtes vraiment face à un aveugle. Donc, acceptez de voir qui est en face de vous et positionnez-vous en fonction, en fait. Rendez-vous libre. Parfois, ce n'est pas facile de voir la vérité en face. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que quand vous allez voir véritablement les gens en face de vous, vous pourrez justement prendre soin de la manière dont vous avez envie d'être en lien avec l'autre. Vous allez prendre soin de à qui vous ouvrez votre cœur véritablement, avec qui vous vous sentez en sécurité d'ouvrir votre cœur pour que vous soyez en confiance dans la relation. Mais cela vous demande cette lucidité d'aller vérifier, d'ouvrir les yeux, qui est en face de vous plutôt que de projeter, euh, votre, le désir de la relation sur l'autre, vous, vous allez projeter ce que vous voulez vivre sur l'autre alors que vous savez même pas qui est en face de vous, donc prenez le temps de prendre soin de la manière dont vous voulez être en relation et de la manière construisez-vous cette sécurité, cet espace de sécurité où vous pouvez ouvrir votre cœur et avec qui vous avez envie de l'ouvrir voilà, ça c'est vraiment très important pour moi de vous le dire en sachant euh, mes amis l'autre en face de vous est libre d'être ce qu'il est de vouloir être ce qu'il est avec vous l'autre est libre d'être l'autre est libre de dire ce qu'il fait de fait faire ce qu'il veut l'autre est complètement libre et c'est quand, quand vous accepterez de voir l'autre tel qu'il est et que vous puissiez dire ok il est libre d'être tel qu'il est je rends compte de ce que je vois là qui est vraiment là et à partir de là vous vous positionnez librement aussi de votre côté voilà, donc le respect ce respect de cette liberté là c'est ce qui va permettre justement quelles que soient vos différences d'être dans une relation plus ou moins proche mais qui vous permet justement en fonction de qui est là d'avoir des relations euh, où vous pourriez être en phase où vous pourriez être aligné c'est à dire que vos attentes ne seront pas en déséquilibre avec ce que l'autre peut vous offrir mais ça vous demande d'être dans, dans cette lucidité d'accepter de voir qui est en face de vous donc mes amis Ouvrez les yeux et prenez soin. Votre, la manière dont vous aimez l'autre a certainement de la valeur. Votre amour est, est, est bien précieux, d'accord? Mais c'est aussi de votre responsabilité de voir à qui vous le donnez. Regardez qui est en face de vous. Et je souhaite que la personne que vous choisissez soit à la hauteur de ce que vous lui donnez. Je remercie. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Je serai vraiment ravie de vous répondre. J'espère que ces quelques mots vous aideront à prendre soin de vous, déjà. Prendre soin de vous et de votre cœur, de la manière dont vous allez l'ouvrir. <rire> n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des sujets dessus. Je serai vraiment ravie de vous aider. À bientôt.